Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, euh, dans mon futur euh, ex-bureau euh, de coworking. Euh, J'étais par là là, mais en fait euh, le bureau déménage, quoi le locataire va changer, du coup je vais partir d'ici et euh, bah, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est surtout de ça. Alors au moment où je vous fais euh, cette vidéo, euh, je ne suis pas encore papa. Mais je vous montre ça parce que en fait, c'est ce que j'avais euh, durant les dernières semaines sur mon bureau. Pour me rappeler que ce que j'étais en train de faire, c'était ça mon focus, mon objectif. Je vais vous parler un peu des, des six derniers mois de pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi j'ai pris certaines décisions, pourquoi j'ai changé de business model, parce que pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir, hein, je change. il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses qui ont changé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je dirige une entreprise aujourd'hui qui accompagne les coachs à développer leur activité sur le web. Euh, et bah, j'ai pris quelques notes. OK. La première chose qui a drastiquement changé, euh, c'est que euh, depuis six mois maintenant, j'ai euh, une équipe. Alors, j'avais déjà une équipe de une à deux personnes, euh, mais là, si on prend mon équipe permanente, donc j'ai Mamadou qui m'assiste sur la technique et le graphisme, Valiso sur la partie finance et compta. On a recruté Karine dernièrement, qui est une assistante polyvalente. On a, euh, on a, on a Claire qui est coordinatrice euh, succès client. Euh, on a Marélie qui est maintenant directrice opérationnelle par, par intérim, on va voir si on continue. Euh, on a Sébastien et Emmanuel qui font du closing, il y en a qui sont venus, qui sont repartis. On a eu des coordinateurs euh, marketing, communication, on a eu d'autres commerciaux. On a, eu, on a euh, au moins 6-7 autres coachs spécialistes qui aident les clients. Euh, on a eu euh, un media buyer, un, que je, il y a même des mots que je ne connaissais pas, c'est euh, un responsable, un sous-traitant qui gérait notre publicité Facebook, euh, YouTube, où on a investi euh, 3, 4, plus de 3 euros, environ 3 000 euros euh, durant les derniers mois, euh, bien plus que les 10, les 10 années précédentes. Euh, et pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Parce que je voulais aider au mieux mes clients. Alors, il y a une bonne et une mauvaise raison. Allez, on va être honnête, on est entre nous. La mauvaise raison, c'est que je voulais travailler moins et du coup, je voulais remplacer la qualité par la quantité. Alors, j'espère que mon équipe ne voudra pas de dire ça, mais c'est cette idée que bah, si Lingen est moins présent, il faut plein, plein de coachs pour mieux aider les clients. Et en fait, ce n'est pas totalement vrai. On n'a pas besoin de plein de coach parce que mon énergie, elle est ailleurs et certains coachs plutôt débutants peuvent apporter bien plus euh, qu'un coach avancé sur des choses plutôt basiques. Okay euh, voilà Je ne rentre pas forcément dans le détail, on, on en parlera plus tard. Donc, il y a cette idée de, de créer une équipe pour gagner du temps. Et en fait, j'ai appris quoi J'ai appris en, ouais, en février-mars que j'allais être papa, euh, j'ai eu le covid entre temps et du coup je me suis dit ok en octobre on a une échéance le bébé arrive, il faut que je crée un business où je peux passer un max de temps avec le bébé ça c'est ce qui manque à la plupart des entrepreneurs, cette échéance on a envie de quitter son job mais pour se mettre à plein temps mais est-ce qu'on le fait cette année, l'année prochaine et ça fait 5 ans déjà qu'on dit l'année prochaine tu vois euh, on a envie de créer un business où on peut partir en vacances mais bon est-ce vraiment important euh, Et là, bah, j'ai cette chance, cette opportunité d'avoir euh, ce bébé qui arrive euh, et qui me, qui me force, qui m'a forcé à construire un modèle différent. Alors, pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, c'est aussi le fait d'avoir eu une COVID qui m'a aussi poussé à créer un business model qui ne dépend pas que de mon temps de travail, puisque quand j'étais malade, bah, l'entreprise tournait presque plus. Et ça, ça ne me plaît pas. Euh, je veux qu'une entreprise puisse tourner euh, sans moi. Euh, moi, je pense que Covid, plus le fait d'être bientôt papa, m'a fait sortir du soloprenariat. Je pense que le soloprenariat, c'est une étape indispensable. Pour certains, cette étape, elle doit durer 5 ans. Pour certains, 10 ans. Pour certains, 6 mois. Mais elle est indispensable. Mais après, à vous de voir quelles sont vos aspirations. Et si vous avez des aspirations à avoir plus de temps et à toujours contribuer plus, il n'y a pas le choix. Il va falloir passer par une équipe. Je fais aussi beaucoup de haut de gamme aujourd'hui, nos programmes. Euh, sont à des milliers d'euros, sauf quelquefois quand on fait le sommet coach en mission, quand on fait les, les camps, euh, c'est un peu euh, moins cher. Euh, mais c'est plutôt des produits d'appel. Aujourd'hui, notre programme qui s'appelle Mission Passion ou le Mentorat, euh, c'est des produits à plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai voulu travailler avec moins de personnes et prendre plus soin des gens, plutôt que de travailler avec un maximum de gens qui euh, ne tirent pas autant au bénéfice de notre énergie. Quand on voit une formation en ligne, bah, c'est pas la même énergie. Les gens arrivent un peu plus en touriste, même si j'ai toujours mis beaucoup de coaching, j'ai toujours mis beaucoup d'efforts à faire du digital, etc. Les gens venaient quand même un peu plus en touriste, en moyenne, en moyenne. Ok, pas tous. Euh, donc on s'est dit, on va faire un programme d'accompagnement où les gens, on va les accompagner. On va être là vraiment à côté d'eux tout le long. Euh, donc on a changé de business model. J'ai aussi arrêté tout freelance. Je sais pas si. Vous savez, j'ai donné des cours, j'ai été freelance, j'ai travaillé pour des entrepreneurs. Et je pense qu'à un certain moment, c'était génial. Euh, là, c'est juste plus compatible. Euh, cette idée… De... Aujourd'hui, j'ai plus d'urgence en fait. Aujourd'hui, euh, quand j'étais euh, prestataire pour des clients, bah, quand le client te demande un truc, faut il faut que ce soit fait dans la journée ou dans deux jours ou le week-end, tu travailles. Et je pense que c'est très bien, encore une fois, quand on débute. Mais là, par rapport à la vie que je veux mener… Euh, je ne veux plus avoir ce stress en fait. Je ne veux plus avoir ce stress de est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit Est-ce que j'ai des comptes à rendre Est-ce que je dois me rendre dispo Et c'est fatigant, c'est usant euh, à force. Donc voilà, plus de freelance, sauf si à l'avenir, c'est des projets plutôt ponctuels. Niveau chiffre d'affaires, combien je gagne maintenant J'en ai déjà un peu parlé. Ça y est, je fais, euh, je, je fais maintenant, 3, ça fait 3-4 mois, je crois, voire plus, où je fais. Euh, plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires TTC, hors-taxe, c'est un peu moins. Et bah, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Je, pour tout vous dire, je voulais tripler un peu, mais c'est là aussi où je vais vous partager une erreur. Euh, j'ai rejoint le programme de, de Julien Musique qui s'appelle Limitless Scaling, un excellent excellent programme que je recommande à ceux qui ont déjà un business à 6 chiffres et qui veulent passer à 7 chiffres. Euh, mais moi, j'étais un peu embarqué dans un… « Oh, les autres, ils gagnent 100 000 euros par mois, ils ont une équipe. Euh... » Et je essayé de dupliquer sans trop réfléchir. J'étais un peu aspiré. « Tiens, euh, eux font ça, eux font ça. Oh, »« Julien, il arrive à avoir un, un lifestyle comme ça. » Et je me suis un petit peu oublié. Et du coup, ça m'a posé quelques problèmes. J'ai commencé à trop recruter, à trop payer. Du coup, ma profitabilité a aussi baissé. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant. Euh, par contre, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. J'ai appris énormément de choses, énormément de choses, mais ça m'a coûté cher. Même si on fait un chiffre d'affaires, on va finir à plus de 200 000 euros cette année, en 2020, euh, le profit, il est très, très faible en fait. Il est très, très faible parce que j'ai tout réinvesti. Je me suis payé des bons salaires, hein, ça c'est sûr, mais j'ai euh, euh, pas mal réinvesti dans l'équipe. J'ai beaucoup donné aux au clients. Euh, et quoi vous dire d'autre voilà j'ai pas de regret parce que je pense que c'était un passage un peu obligé euh, même si si j'avais pu revenir en arrière j'aurais fait quand même les choses un peu autrement mais voilà on apprend on apprend euh, qu'est ce que j'ai à vous dire d'autre rien de spécial si ce n'est que euh, bon voilà je suis genre hyper content d'être papa mais vraiment j'ai toujours beaucoup aimé les enfants et <rire> bah, j'ai hâte de vous raconter alors on sera pas trop du genre à montrer nos enfants sur internet je pense je même pour, pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas hyper à l'aise. Mais par contre, comptez sur moi pour vous parler de la vie d'entrepreneur et papa, de dirigeant d'entreprise et papa. Euh... Ouais. je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, ben, il y a un groupe Facebook. Je, je vais vous mettre le lien. Il y a un groupe Facebook Coach en Mission. Euh, si vous voulez aller plus loin, il y a une masterclass aussi, je vais vous mettre le lien. Si vous voulez vous lancer dans le coaching euh, haut de gamme et voir comment ça marche, je vous livre les secrets. Si vous voulez faire un appel avec un membre de mon équipe parce que vous nous suivez depuis un moment, la masterclass vous a plu et vous voulez aller plus loin, vous voulez être accompagné en un à un. Vous pouvez voir avec l'équipe, si vous voulez travailler avec nous, vous pourrez prendre ce rendez-vous et à la fin dire « voilà, j'aimerais en savoir plus aussi sur le programme Mission Passion ». Euh, Qu'est-ce que je peux euh, vous offrir comme action Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube et si vous me regardez ailleurs. Allez sur YouTube, on est bientôt 10 000 abonnés et franchement, je serais juste deg de terminer l'année 2020 à 9 999 abonnés. Euh, même si tout ça, c'est que des chiffres, mais pour le symbole, c'est pareil. Voilà, euh, comptez sur moi pour vous dire quand je serai papa. Euh, vous serez tenu au courant par email pour ceux qui me suivent par email ou sur euh, Instagram et YouTube. Allez, ciao les amis euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vais essayer de, de le faire en tout cas moi. Ciao.